Allez c'est parti Tempo Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, moi ça va je suis un petit peu triste parce qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour à Walt Disney World mais d'un autre côté je suis quand même contente puisque juste après il y a la Disney Cruise Line donc ça c'est plutôt cool hier j'ai été très très malade euh, ce qui fait que du coup j'ai pu regarder Apily After mais pas euh, le spectacle Once Upon a Time donc aujourd'hui je compte bien le regarder et le découvrir comme vous pouvez le voir aujourd'hui c'est un Disney Bound euh, de Peter Pan alors c'est pas hyper flag comme ça mais vous verrez ça dans la vidéo puisque c'est le Disney Bound que vous aviez choisi dans ma dernière vidéo sur le sujet donc je vais vous montrer comment euh, faire ce look et euh, cette fois-ci je vous emmène à Magic Kingdom avec moi on y va aujourd'hui ça va pas être une journée très riche en nouveautés pour vous puisque bah, comme c'est ma dernière journée je veux absolument refaire mes attractions et spectacles préférés mais j'espère quand même que ce vlog vous plaira et que vous vous amuserez autant que moi à le regarder My buddies don't think of me. <laughs> Hello! <laughs> Princess Tiana, Prince Navid, and Sir Lewis! Peter Pan en face passe, passe il faut savoir que c'est la première fois que je fais Peter Pan dans un parc américain donc j'attends de voir si c'est très différent de la France ou pas du tout Qu'est-ce que j'aime cette entrée Je la trouve tellement plus jolie que celle qu'on a chez nous C'est impressionnant J'adore j'aime cet endroit, c'est juste à côté du château comme vous pouvez le voir juste ici et je trouve ça juste génialissime c'est un petit clin d'œil un peu sympa festival of fantasy qui est ma parade préférée de tous les parcs disney en tout cas de tous ceux qui m'ont été donnés de voir aujourd'hui donc du coup je me suis placée parce que je voulais la revoir avant de repartir pour la france et pour la disney. Mmh. Pendant que je vous tiens à la Pixie Army je voulais vous parler de quelque chose j'aimerais beaucoup faire à mon retour en france une vidéo spéciale où je réponds à toutes vos questions sur Walt disney world sur mon... sur mon séjour sur les différences entre 2016 et 2018 si vous avez des questions un petit peu particulières, n'hésitez pas à les poser en commentaire, si les questions sont pertinentes et intéressantes, j'en ferai une vidéo donc euh, à vos claviers faire un aveu à la Pixie Army j'ai été retardée des photos avec Fec le chef, mais elle était trop chouette c'est mon personnage préféré comme on l'a pas à Disneyland Paris et qui avec avait que 5 minutes d'attente après la je me suis dit bon allez let's go, allons lui faire un coucou et elle était juste adorable donc super contente de l'avoir vue, bon j'ai pas filmé cette fois-ci mais je mets malgré tout quelques photos je vais aller refaire l'attraction de Winnie l'ourson sachant que euh, je vais aller regarder parce que d'après l'imagineur que j'ai rencontré hier, il y a Mr Toad qui est caché puisque en fait avant l'attraction de Winnie c'était lui qui était donc il y aura un easter egg en début d'attraction, on va essayer de voir ça si on le trouve ensemble. C'est parti pour les aventures de Winnie le Nauton. Winnie le Pou Si jamais vous l'avez vu dans l'attraction ou que vous savez où il se cache, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous avais promis au début de mes vlogs la petite thermique qu'on allait chercher la bague de la mariée dans la file d'attente pour Undead Mansion. Je n'ai pas pris de face-face pour l'attraction donc je vais faire la queue normale et je vais en même temps vous montrer les différentes interactions qu'on peut trouver dans la file. Donc là ça y est, on montre dans la partie un peu plus interactive de la queue, après toute une partie un peu euh, nulle où il ne se passait rien. Je pense que celle-ci c'est pour Marc Davis, qui a fait l'attraction. là vous ne le voyez pas quand vous faites la queue en mode face face. vous ne le voyez que quand vous faites la queue entière en fait. Je l'ai elle est juste ici, regardez la Pixie Army. Alors j'ai dû me mettre m'a aidé et je suis également tombée sur une cat member français euh, qui te faisait son premier jour aujourd'hui. Donc euh, Eleonore si tu le vois. Mais donc voilà où est la vague en fait. Et donc ce n'est pas une rumeur. C'est dur Walt Disney World en 2018. Bon en définitive si je devais faire le comparatif, mes deux maisons hantées préférées, enfin mes deux haunted mansions, je crois que le manœuvre ce sont celles de Californie et de Disneyland Paris pour des raisons très différentes. Elles sont pour moi euh... <rire> un bâtard, enfin je peux pas les comparer c'est compliqué, euh, c'est deux histoires différentes, deux thématisations différentes mais l'une comme l'autre sont très bien réalisées, j'aime moins celle de Walt Disney World j'aime la queue parce qu'elle est très interactive et j'aime également certains effets spéciaux qu'on n'a pas chez nous, donc euh, je préfère quand même les deux autres mais celle de Walt Disney World est quand même pas si mal même si elle est moins inoubliable à mon goût je me trouve actuellement dans la partie Adventureland slash Frontierland et je vais aller faire quand je suis en tête qui que j'ai pas du tout c'est débile mon mon chaud et je suis en train de me taper de nouveaux coups de soleil Regardez il y a la trace de clochette sur le teint <rire> On adore that with you, with my good friend. Fritz Ach oh, lieber, I almost fell out of my number perch. Glad to see you all aboard, ashore <laughs> or wherever you are. In the tiki tiki tiki tiki tiki room, in the tiki tiki tiki tiki tiki room, all the birds that work at the flowers groom, In the tiki tiki tiki tiki tiki room, middle and between. And the two of the ensemble, just like the funny bear with all the feathers. Tells Colette, hello, Kelly. Sujet, so hello, Mini, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi, I wonder what happened to Rosita? It's the seem like J'ai refait Enchanté Tiki Room euh, C'était plutôt cool de refaire cette attraction Qui est quand même iconique des Paris disney américains J'aimerais bien tenter un jour la version Je crois que c'est au Japon Qu'il y a Stitch dedans Que j'aimerais beaucoup voir Et truc que j'avais complètement oublié à la fin de l'attraction euh, Au moment où ils vous disent de sortir Les oiseaux chantent Aïro De Blanche-Neige et les Sept mains Donc ça je trouve ça plutôt cool